Salut, c'est Adjoa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les verbes de déplacement. Alors, vous savez qu'au passé composé et au plus que parfait, on a toujours besoin de deux auxiliaires pour conjuguer les verbes. Soit c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Par exemple, avec l'auxiliaire avoir, il a préparé un gâteau. Et pour l'auxiliaire être, elle est descendue du train. Alors, comment savoir quel auxiliaire prendre pour quel verbe Il y a une liste de verbes qui sont uniquement associés à l'auxiliaire être et c'est cette liste que je vais vous donner aujourd'hui. Les verbes sont au participe passé, je trouve cela plus facile pour les retenir parce qu'il y a beaucoup de formes irrégulières. Alors, on commence Allez, arrivez, demeurez, descendu, devenu, entré, monté, mort et né. Parti, passé, rentré, resté, retourné, revenu, sorti, tombé et venu. Encore une fois. Allez, arrivez, demeurez, descendu, devenu, entré, monté, mort et né. Parti, passé, rentré, resté, retourné, revenu, sorti, tombé et venu. A chaque fois que vous avez ces verbes-là, ils sont conjugués avec être. Et quand nous employons l'auxiliaire être, nous accordons toujours le participe passé avec le sujet du verbe. Par exemple, quand nous disons « elles sont arrivées », il faut qu'on accorde au féminin pluriel parce que « elle » c'est au féminin. Et comme c'est « elles sont », c'est au pluriel, alors on met un « e » et un « s » à la fin de « arriver ». Mais ça c'est une autre histoire, je vais faire une autre vidéo où je vais vraiment me focaliser sur l'accord du participe passé. Alors, avant de clore cette vidéo, j'aimerais porter votre attention sur quatre verbes qui sont dans notre liste et sont assez particuliers. Ne criez pas à la complication. Ce sont les verbes passer, sortir, descendre et monter. Quand nous disons par exemple, elle est passée à la boulangerie, c'est clair que ça indique une direction. Oui, donc on accorde passer avec un e à la fin parce que elle est le sujet. Mais quand nous disons, elle a passé ses vacances en Italie. Alors, c'est autre chose. Ici, on a un complément d'objet direct dans la phrase. Quel est l'élément qui est le complément d'objet direct dans la phrase Il faut poser la question de savoir elle a passé quoi en Italie Ses vacances. Oui, donc, ses vacances, c'est le complément d'objet direct de, du verbe passer. Et. C'est pour cela qu'on n'accorde pas puisque le complément d'objet direct est placé après le verbe avec « avoir » on accorde seulement quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Ça Ce aussi, c'est une autre vidéo, je vais vous la faire une autre fois. Alors si nous prenons maintenant le verbe « monter » et nous disons par exemple « Les filles sont montées dans le bus. » C'est clair que ça indique une direction aussi et nous accordons « monter » avec le sujet « les filles » féminin pluriel et nous mettons ES à la fin de monter. Mais si nous disons, les filles ont monté leur valise. Alors ici, on a encore un COD. On va poser la question, les filles ont monté quoi? La réponse c'est leur valise qui est placée après le participe passé. Et dans ce cas, on n'accorde pas non plus le participe passé. D'accord? tout comme la phrase précédente. Alors, j'espère que vous avez bien compris pourquoi ces quatre verbes sont conjugués avec avoir, tout comme avec être. Et j'espère surtout que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si c'est le cas et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et bisous